Le spectacle était désolant pour ces familles qui ont été réveillés par l'éclat et le bruit des flammes. Un incendie s'est déclaré cette nuit dans les alentours de l'Institut Quinco. Une maison appartenant au dit institut, ancien local abritant une église, était en feu, ainsi que le garage qui se trouve à proximité. C'était un ancien église. Les gens n'habitaient pas là-bas. J'étais à Guise avant, mais ça fait plus d'un an de plus qu'on a l'église ici. Donc on a appelé, comme je n'habite pas sur place, j'habite au niveau de la caisse. Arrivant maintenant, je vois maintenant le feu. Et quand j'arrive au feu, on appelle les gens des pompiers pour qu'ils viennent. Bon, il n'y a pas moyen. C'est moi qui ai démarré la voiture. aller appeler là-bas. Arrivé là-bas, je le cogné même le pote avant qu'il réveille. C'est moi qui le fossé, je le là-bas avant que je vienne, je, je la mets ici. Bon, arrivé ici, le feu gère partout. Mais malheureusement, qu'ils ont un peu, parce qu'il n'y a pas de beaucoup de voitures, ils, ils ont pris le feu. Parce que c'était pas eux, c'était pas eux, c'est que tous les voitures sont pris. Le feu. Tout les bâtiment que tu vois là, c'est des toujours depuis. Pas de perte en vie humaine. Mais des portants dégâts matériels enregistrés, notamment du côté du garage qui a vu plusieurs voitures appartenant à ses clients détruites par les flammes. Un problème grave à résoudre pour le propriétaire de cette structure qui dit pour l'instant s'en remettre à Dieu. Vous voyez, il y a les voitures qui touchent, vous ne voyez pas. Il y a plus de, au moins euh, quatre voitures qui sont mais comme les papes, la voiture. Mais les autres ne touchaient pas, pas là. Voilà. les autres ne touchaient pas, mal arrière, le pancho avait le froid c'est parce qu'on a le feu mesure qu'on a levé c'est comme ça c'est parce que ça là aussi la méthode là il y avait la roue la voiture qu'on a levé devant là s'il y avait pas ça on pourrait est-ce un court circuit vu que la maison était inhabitée depuis près d'un an après le déménagement de l'église La faille provenait-elle de l'ancienne église ou du garage Ces questions taraudent les esprits, surtout ceux du propriétaire et des employés de ce garage qui, n'eût été l'intervention des sapeurs-pompiers, auraient perdu la totalité des véhicules dont ils ont la charge. C'était quelque chose de ça a passé dans la nuit. Le pompiers aussi, ils ont arrivé, ils ont en fait le constat. Ils ont parti. On a rendez-vous lundi. Parce qu'on m'avait dit que peut-être on voulait passer même demain. Ils ont un cours là-bas. Ils ont un petit, leur collège, je ne sais même pas. Parce qu'on m'a dit qu'ils passaient là-bas lundi. C'est à partir de lundi qu'ils ont... Ils ont fait le rap. Parce qu'avant, l'église avait, euh, avait son compteur ici. Mais à partant, ce n'est pas la SC qui est venue enlever son compteur. C'est eux-mêmes qui ont enlevé leur compteur et avec. On ne sait pas là où il a enlevé le compteur. Comme reste courant, ils l'ont laissé c'est ça qui a fait la masse, on ne sait pas, on ne connaît rien. Oh, c'est Dieu qui connaît tout. L'ABEX Consulting Gabo-Sarles en mars 2020, dans une communication sur les problèmes des incendies, soulignait que les feux provoqués par les énergies, surtout l'électricité, sont à l'origine de plus de 110% des incendies au Gabon. La vétusté des installations électriques qui ne répondent plus aux normes actuelles et le nombre considérable d'appareils branchés sur une seule multiprise font le quotidien.